Euh, euh, bah, bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous sommes en témoignage sur le programme Identité Gagnante et qui est le premier module bah, pour être technicien en dépolarisation, donc préparation mentale via l'Académie de l'autre performance. Aujourd'hui on est avec Fred, euh, donc Fred qui est euh, d'une part bah, prof euh, agrégé, donc a été euh, 10 ans directeur euh, de l'équipe de France universitaire et aussi bah, aujourd'hui euh, entraîneur euh, d'une équipe de football pro, on peut voir sur le, sur le suite, et formé également en préparation mentale. Bah, salut Fred, Fred c'est à peu près bon pour la, la présentation, c'est bon Oui, bonjour Pierre, oui, globalement c'est bien les, les, les trois choses qui, qui animent mon parcours, après sur le poste de directeur universitaire, c'était directeur de, du comité régional du sport universitaire, donc j'ai organisé l'ensemble des compétitions universitaires pendant dix ans, sur Amiens et sur Lyon. Et après, effectivement, dans le cadre de cette fédération, j'avais été missionné pendant huit ans sur l'équipe de France universitaire de football féminin. Et c'est là aussi qu'après, j'avais pu intégrer l'équipe professionnelle le staff de l'équipe professionnelle de l'OL euh, sur les deux premiers titres européens. Et ensuite, euh, bah là, maintenant, je suis prof et en même temps toujours à l'OL avec l'équipe réserve. Donc là, ce n'est plus l'équipe le, le, professionnelle, mais ça reste une équipe euh, dans un club professionnel. Voilà. Ouais, C'est bah, top. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a euh, bah, tu te, tu, te formé en préparation mentale dans un autre organisme Qu'est-ce qui t'a poussé sur l'Académie de l'autre Performance, justement C'était comment Qu'est-ce qui t'a fait alors, euh, bah, ce qui m'a poussé, ce n'est pas une connaissance, hein, c'est via, via oui. ma type, euh, où, où Moi, je suis assez sensible à la prépa mentale depuis longtemps et on échangeait beaucoup sur ce sujet. Et elle m'a communiqué ton livre et j'ai lu le, le livre euh, sur une période où j'avais du mal, puisque je sortais de, de l'agrégation d'EPS où j'avais beaucoup, beaucoup lu, donc j'avais un peu mal oui. à me replonger dans, dans les lectures. Et du coup, euh, bah, le tien, je l'ai dévoré et ça m'a parlé. Ça m'a beaucoup parlé, ça a eu beaucoup de connexions, euh, ça faisait sens. Et je trouvais que ça a donné du lien à, à un petit peu à, à toutes mes motivations autour de, de la prépa mentale. Euh, et puis, je me suis senti connecté, en fait. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais il y a plein de choses où j'ai dit, mais ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est cool. vraiment... Euh, une lecture on va dire révélatrice et du coup bah, après j'ai demandé à avoir un contact avec toi et, et puis bah, après euh, bah, je me suis lancé tu vois j'ai oh, même bien. pas réfléchi euh, voilà, ni au financement ni comment j'allais faire euh, voilà, j'ai senti que c'était voilà, ce qu'il fallait faire quoi Yes, et justement, là, on est, on est à mi-parcours parce que, du coup, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le, le programme, vraiment pour être préparateur mental via l'Académie de l'autre performance, on a, on a le premier module qui est dépolarisation, on le vit sur soi. Et ensuite, on est vraiment sur la transmission. Donc là, on est à, à mi-parcours, tu as vécu le process, ça fait bah, trois mois qu'il est dans la boucle. Euh, déjà, en trois mois, quelles sont les, les évolutions que tu vois, un, par rapport à toi, et deux, par rapport à tes connaissances que tu avais en pré mental jusqu'ici Qu'est-ce qui, qu qui est différent alors euh... Par rapport à moi sur ben, ça a répondu au delà de mes attentes parce que ouais. voilà l'idée c'était déjà de me former ouais. et après effectivement la première phase c'est de vivre le process sur soi ouais. et, et je, ben, déjà je trouvais la, la démarche très pertinente hein, d'abord de, de faire vivre hein. je crois que je me souviens une fois dans un coaching tu je t'avais demandé sur une sur une formule du matin, j'avais dit, est-ce que moi, je n'arrive pas à le faire Je dis, est-ce que je suis vraiment, j'ai mmh. vraiment besoin de le faire Et tu m'avais dit, bah, si toi, tu n'en ressens pas le besoin, tu n'es pas obligé de le faire. je dis en revanche, si tu veux transmettre à quelqu'un, il faut que tu vives la, la chose pour voir. Et j'avais trouvé ça voilà, très pertinent. Et du coup… Oui, la, la première partie, elle a eu beaucoup d'impact, euh, presque différé, j'ai envie de dire, parce qu'au début, euh, sur les séances, je me suis dit, ouais, bon, c'est bien, mais je ne ressentais pas. puis, en fait, tu t'aperçois que tu as toute ta posture qui change. Il enfin, y, y a plein de choses qui se mettent en place. Mm -hmm. euh, donc, c'était top euh, sur cette partie-là, euh, sur le développement de soi. Et par rapport à la deuxième partie de ta question, sur mes connaissances en prépa mentale, moi, j'ai fait beaucoup de lectures, hein, très jeune, j'avais… Je crois qu'à 18 ans, j'avais lu euh, les livres de Dan Millman, hein, « le, ouais. le voyage du guerrier pacifique, le guerrier pacifique, l'athlète intérieur », et mmh. ça m'avait déjà, déjà parlé. Donc, c'était euh, il, il y a plus de 20 ans, hein, maintenant 25 ans, je crois, euh, même plus, <rire> 20, 27 ans, on va dire. Euh, et du coup, voilà, j'en restais tout le temps à l'état de lecture. Il n'y avait mmh. pas l'étape suivante, c'était lecture, connaissance, application parce que même dans mes causeries moi c'est des choses que j'appliquais sur la prépa mentale j'étais très sensible à ça mm. euh, et mais ça restait à l'état euh, voilà il euh, n'y avait pas le, le pas suivant et moi je trouve qu'avec cette première période ça m'a vraiment voilà j'ai vraiment franchi la, la porte et j'ai vraiment enfin changé de dimension je trouve Yes, et, et justement, ça me fait rebondir sur... Des fois, il y a des gens qui ont lu le livre, des préparateurs mentaux, ils disent, ah, bah, c'est bon, je connais la méthode, euh, vu que, que je détaille bien les choses. Et, euh, et euh, ce que je dis aux gens, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne connais pas la méthode. Et toi, justement, euh, bah, toi qui as lu le livre, euh, ensuite qui l'a qui a, qui a, qui vécu sur toi, euh, si tu avais essayé de transmettre sans l'intégrer, ça, ça aurait été comment ton avis pour toi, enfin, même si tu ne l'as pas bah, Transmettre... Euh... Non, ouais, transmettre juste avec le livre, euh, bah, il m'aurait manqué un, un, des connexions, en fait, il m'aurait manqué des, expl, des explications, euh, et puis je ne l'aurais pas vécu comme je l'ai vécu là, parce que dans le programme, on est quand même accompagné, on est guidé, ça ne reste pas un programme euh, en ligne comme euh, ça peut être euh, sur des types de programmes. Hein, tout à l'heure, tu m'as demandé, euh, c'est vrai que moi, j'ai terminé une des formations qui est totalement en ligne qui est, qui est, qui est faite par la plupart des, des personnes là, actuellement, qui, qui s'intéressent un petit peu. Donc, ça donne quelques connaissances, quelques bases, mais c'est uniquement en ligne. Là, il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai suivi, et que du coup, on, ouais, on vit, on vit le, le processus. Et dans ton livre, tu parles, il y a pas mal d'outils dedans, euh, mais c'est des outils qui, qui sont mis en place euh, dans, dans, ton, dans le programme, là, des trois mois, ils viennent après, quoi. D'abord, on vit le d'abord, on, on sent une transformation sur soi, et puis après, naturellement, on se dit, ah ben ouais mais cet outil-là, il va me servir à ça. Et, et après, on fait le tri, et je trouve que ça permet justement d'avoir une lecture de tous ces outils euh, euh, qui, sont, qui sont indispensables. Et on, et on vit les, les choses aussi. Hein. Alors moi, je, je suis plus euh, quel, cérébral que, que par le corps. Ben, on sent quand même des choses avec le corps, même si on est en, ouais. au niveau cérébral. On, voilà, on, on sent des soulagements. on sent de... Et après, c'est beaucoup plus facile de transmettre et d'expliquer euh, euh, les choses. C'est clair. Et, et, et pour toi, du coup, ce serait quoi les, les, les points forts de la, de la formation Si tu devais la recommander à quelqu'un, ce serait pourquoi Si tu disais, tiens, bah, ouais, fais cette formation-là plutôt qu'une autre, ce serait pourquoi Quels sont les points forts Alors euh, les points forts, je dirais déjà, euh, je dirais qu'il y a des il des résultats. Euh, je crois que c'est toi hein, qui dans un, un de, de tes comment dire, tes communications, tu dis euh, pas de blabla des résultats, mais c'est enfin voilà, oui, c'est ouais, clairement ça quoi, c'est clairement ça. Moi, j'ai vu des résultats immédiats et même sur des choses où euh, on le on le fait euh, Enfin, moi, ça m'arrive euh, des fois de faire, d'utiliser euh, bah, ce que j'ai vécu sur, sur des moments flash très courts. Et même là, on dit ouais, Mais même là, ça marche sans forcément aller très loin. On dit ouais, C'est euh, top. Et, et ouais, donc ça, je trouve que le point fort, c'est que c'est vite utilisable et avec des résultats euh, assez rapides. Donc, ça, c'est assez bluffant. Euh, la rapidité des résultats, j'ai envie de dire. Okay. Et ensuite, euh, le fait de pouvoir exploiter ça au quotidien, parce qu'au mmh. bout du compte, c'est tellement une méthode globale, mmh. Mmh. Que ça t'apprend à, à gérer, tu t'aperçois qu'en fait dans la vie, on est en permanence, euh, il arrive des choses en permanence, on prend, on prend la voiture, il y a quelqu'un qui va nous énerver en voiture, euh, boum, on, on va tout de suite arriver à, à revenir à l'état neutre, hein, comme, comme ouais, tu la... dis, à revenir, revenir au centre. Et, et ça, ouais, c'est voilà, je trouve que le point fort, c'est aussi ça, c'est arriver à, à l'exploiter sur les domaines de ta vie, que ça soit pas seulement au niveau sportif, que ça soit au quotidien, tout ça. Alors bien sûr, c'est pas magique. Il hein, y, y a des choses à faire, il y, y a un travail à faire, il y, y a aussi la réceptivité de, de la personne. Mmh. Et voilà, moi en tout cas, c'est ouais, si tu me demandes les points forts, c'est ça, c'est la rapidité des résultats et puis euh, euh, l'exploitation euh, illimitée du, du, du truc. Quoi. Cool, bah, c'est top. Et, et, dans, et la dernière question, c'est dans ton assurance maintenant à, à, à accompagner des, des athlètes. Alors il, il reste encore, euh, bah, on n'est qu'à la moitié du coup, là, tu viens de finir la phase tra transformation, on vient juste d'attaquer la phase transmission, donc il reste quatre mois encore. Euh, et dans ton assurance, à, comment tu vois ton assurance à accompagner les gens, à être sûr de toi quand les gens ont un blocage, à dire ⁇ Bah, attends, euh, on va bosser ensemble, c'est évident qu'on se libère. ⁇ Tu le vois comment, justement, aujourd'hui Ça, c'était ça, ça aussi un, un truc assez impressionnant parce que j'en je, avais parlé au tout début. Déjà, dès le premier mois, je, je m'étais dit ⁇ Mais attends, mais j'ai l'impression que je suis déjà prêt ⁇ Et je me disais ⁇ Mais c'est pas possible ⁇ Je dis, C'est pas possible ⁇ Je dis, je Il y a un mois... Je dis j'ai rien fait et puis je me sentais je dis mais si t'es prêt ouais. je dis mais c'est bon mm -hmm. et et le truc c'est déjà fait c'est déjà là tu te dis bah ouais mais pff, ouais. Et ça prend une vitesse quoi et tu te dis ouais, oui. mais ouais, tu te dis même mais, mais, mais, euh, je vais m'arrêter où quoi et, es presque obligé de te dire bon bah allez attends là on va on va essayer de pas contrôler, puis après on se dit, ouais, oh, bah, si, allez, on contrôle pas, allez, on y va. Oui, c'est clair. C'est sûr. Et, ouais. et euh, non, non, franchement, c'est enfin, bluffant là-dessus. Et, et ouais, je me suis senti... Alors après, moi, je pars pas de, de zéro non plus. Hein. Mm -hmm. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la lecture de ton livre et, et derrière le, les trois premiers mois, je trouve que ça a créé des connexions. Et en fait, ça a juste, on va dire, si on prend l'image de, de, de devenir quelqu'un, ça, en fait, ça a juste arrosé les graines qui étaient qui étaient au fond de moi et, ouais. et elles se sont développées et, et voilà quoi. Donc c'est voilà, c'est une irrigation en fait des, des connaissances, si on peut dire. C'est ça. Ouais. Et après, ça devient ça devient évident quoi. Bah oui, c'est bon, je peux y aller après de... ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Cool. Bah, écoute Merci Fred euh, pour euh, ce témoignage. Euh, si tu avais un mot à dire à quelqu'un qui, qui regarde cette formation, qui hésite à, à cette vidéo, qui hésite à, à faire la formation, qui dit tiens, j'ai déjà fait, je suis déjà préparateur mental, j'ai déjà fait des formations. Euh, tu lui conseillerais quoi justement Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Il bah, ouais, y a quoi de différent par rapport à une autre formation quoi. Alors moi, je m'étais renseigné un petit peu sur les formations. Euh, mais après j'en ai pas vécu énormément. C'est difficile de, de comparer par rapport à des gens. Je sais que dans le programme, il y en a beaucoup qui sont déjà euh, formés en préparation mentale ou en hypnose. Euh, moi, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que la force de cette formation et que j'inciterai à, à, à faire cette formation, c'est que justement... C'est une synthèse d'énormément de, de choses et, et ton, ton travail, je pense qu'il a constitué à ça et que c'est énorme le travail qui a été fait. C'est à dire que ça, ça a réuni beaucoup de choses euh, et en étant, euh, comment dire, très pragmatique. Mm -hmm. euh, du coup, euh, en fait, tu as fait le job pour, euh, pour nous, c'est à dire que tu as réussi à synthétiser, à rendre accessible euh, bah, pas mal de de connaissances sur la prépa mentale, les neurosciences, l'hypnose, euh, les switches, euh, enfin, tout ça, et tu arrives à, à rendre un produit qui est, euh, bah, qui est clé en main. Quoi. Alors, après, derrière, il y a un travail, hein, ouais. mais, euh, ouais. mais du coup, je trouve que pour quelqu'un, justement, qui, qui cherche une formation en prépa mentale, c'est le top parce que tu peux tout de suite, voilà, es, tu peux tout de suite, comme on, on l'a dit tout à l'heure, euh, te lancer euh, dedans avec euh, assurance, avec certitude, et, et tu vois des effets, euh, voilà, sur, sur les effets sur les personnes et les transformations sur toi et sur les personnes. Donc, euh, voilà, je peux que conseiller de, de faire cette formation. Ok, bon, bah, c'est euh, top. Bah, merci Fred pour ce témoignage. Et, et si vous hésitez à, à, à prendre rendez-vous, c'est offert avec un, un conseiller de, de l'équipe. Puis au moins, vous pourrez faire un, un point sur votre projet. Et puis bah, Fred, on fera un, un, une autre vidéo à la fin du programme parce que à chaque fois, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est nos limites. Donc, euh, donc euh, voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Et bon Fred, soir. à bientôt. Merci, au revoir.